Comment apprendre à chanter quand on n'a pas le temps Alors c'est un vrai problème d'actualité. Tout le monde court après le temps, j'entends dire les gens ⁇ Ah là là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ⁇ Et euh, le truc, c'est que ben, si toi, tu aimes chanter et que tu as envie de t'améliorer, mais que tu considères que tu n'as pas le temps et du coup, tu n'arrives pas à avoir de résultats, eh bien, potentiellement, ça pourrait te conduire à abandonner ton projet. Alors, je vais te partager 5 astuces que tu vas pouvoir utiliser pour justement apprendre à chanter quand tu n'as pas le temps. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage sur cette chaîne tous les dimanches de nouvelles vidéos pour aider les chanteuses et les chanteurs du monde entier à mieux chanter. Alors, il faut que tu comprennes une première chose, et ça va être mon, mon premier conseil, c'est qu'en réalité, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps, d'accord, pour apprendre à chanter. Ça, c'est une grosse erreur que je vois souvent, une idée reçue. Les gens pensent qu'il faut euh, travailler de longues heures pour améliorer sa voix, et euh, c'est potentiellement peut-être l'idée que, voilà, plus je, vais plus je vais travailler euh, euh, longtemps, des heures et des heures, plus je vais avoir de résultats. Et en fait, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Pourquoi Parce que euh, le chanter, si tu veux, c'est un geste, d'accord C'est un geste moteur, c'est-à-dire que beaucoup de muscles vont se mettre en jeu. Et en fait, ce que tu as besoin d'apprendre quand tu veux euh, mieux chanter, c'est en fait apprendre à tes muscles à faire le bon geste. Et donc, ce n'est pas en le faisant euh, pendant de longues heures, de longues séries, que tu vas progresser le mieux, mais ça va être en travaillant à euh, une bonne fréquence. D'accord Donc... Retiens ça, c'est que tes progrès ne vont pas être proportionnels au nombre d'heures que tu vas pratiquer, ce qui veut dire que ça, ça peut changer la donne parce que si aujourd'hui tu cherchais dans ton poids du temps à libérer une plage horaire de deux heures pour travailler ta voix et du coup, faute d'arriver à placer ça dans l'agenda, et eh bien tu ne t'y mets pas, eh bien, sache que tu vas pouvoir procéder autrement. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est qu'en réalité, ce qui va bien fonctionner, c'est la régularité. Donc tu vas pouvoir saupoudrer en fait des séquences de travail dans ta semaine sans que tu sois obligé de bloquer dans l'agenda de longs créneaux. D'accord, il vaut mieux que tu travailles 10 petites minutes comme ça juste avant le repas ou après le repas ou à un moment de la journée, 10 petites minutes dans ta journée et si tu arrives à faire ça régulièrement dans ta semaine, eh bien ça aura beaucoup plus de, de bénéfices pour ta voix que si tu travailles juste le dimanche après-midi pendant 3 heures. Ça, c'est vraiment, si tu veux ça, ça change vraiment la donne. Les gens sont très étonnés de cela en disant « mais c'est marrant Antoine parce que je n'ai pas l'impression de beaucoup travailler ma voix parce que bah voilà, quand ils s'y mettent, ils ne travaillent que 10 minutes. Et pourtant, le fait d'avoir cette régularité, eh bien, ça va vraiment t'apporter des résultats. Et quand je te parle de résultats, ce sont des résultats rapides, c'est-à-dire dans les 3-4 prochaines semaines si tu utilises cette méthode. J'en arrive maintenant à euh, ma troisième astuce qui va euh, consister à voler du temps. Qu'est-ce que tu veux dire là, Antoine euh, Il faut que tu comprennes c'est que le temps est une ressource finie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas en créer plus qu'il n'y en a. Ok si euh, aujourd'hui, euh, les gens, par exemple, cherchent du, du minerai sur la planète, on dit « ah Tiens, il n'y a plus de minerai. » Ah ben si, on en a trouvé encore de, dans un autre endroit dans la planète et on trouve euh, à nouveau des sources de minerai. Le temps, lui, il s'écoule, d'accord, il disparaît, il s'écoule à la même vitesse pour tout le monde et tu ne peux pas le rattraper. C'est-à-dire que moi, je peux te prêter, euh, je peux te prêter de l'argent euh, si, par exemple, tu en as besoin et ensuite, tu peux me le rembourser. Le temps, je ne peux pas te prêter du temps et que tu pourrais me rembourser. D'accord donc, ce qui va être important, c'est que tu ne vas pas pouvoir créer du temps, euh, tu n'auras que 24 heures dans la journée, mais c'est aussi le cas des grands artistes que tu suis, d'accord Et tout le monde doit s'arranger avec ça. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est quand je parle de voler du temps, ça va être d'utiliser du temps qui est déjà en fait utilisé à autre chose. Alors je te donne des exemples. Euh, quand par exemple tu fais tes trajets, quand tu fais tes trajets, bah oui, tu as, as le temps de trajet pour aller au travail, d'accord et ce temps-là, plutôt qu'il te serve juste à te transporter pour te rendre sur ton lieu de travail, eh bien tu vas pouvoir le mettre à profit pour travailler ta voix avec des petits exercices que tu pourrais avoir dans ton téléphone, dans ta voiture. Tu te mets ça dans les écouteurs si tu marches, par exemple, pour aller dans les transports en commun. D'accord Donc C'est ce que j'appelle voler du temps. Un autre exemple, quand tu fais la cuisine ou quand tu fais la vaisselle, que tu fais des tâches ménagères, par exemple, ben pourquoi pas, pourquoi pas en passant l'aspirateur mettre tes écouteurs et faire tes exercices d'accord, pour faire travailler ta voix et euh, ainsi progresser. Et Ça, ça va vraiment faire la différence parce qu'en réalité, tu ne vas pas forcément avoir besoin de changer euh, de, de, de manière significative ton emploi du temps. D'accord Tu n'as pas besoin de tout bouleverser pour trouver des nouvelles plages horaires, mais pour autant, tu vas réussir à insérer comme ça euh, dans ton agenda en le faisant en parallèle on parle de temps masqué, d'accord En temps masqué, c'est-à-dire que c'est un temps qui est déjà dans l'agenda alloué à quelque chose. Donc je ne sais pas, par exemple, faire le ménage dans ton appartement ou ta maison. Eh bien, pendant ce temps-là, tu vas aussi pouvoir travailler ta voix. D'accord Donc ça, c'est ce que j'appelle voler du temps et c'est mon troisième conseil. Juste avant de te partager les deux autres astuces, n'hésite pas à partager cette vidéo, d'accord? Si tu as des amis eh bien, qui aiment chanter et puis que tu as entendu dire, oh là là, oui, mais moi, j'ai pas le temps, eh bien, euh, voilà, tu leur donneras un grand service en partageant cette vidéo. Euh, le quatrième, le quatrième euh, bonus que je veux te donner, là, le quatrième tips, ça va être quoi? Ça va être euh, d'installer des routines avec déclencheurs. Alors ça, c'est des principes de psychologie que j'adore utiliser du coup pour euh, tac, pour hacker un petit peu son propre cerveau. Ça va être le déclencheur. Alors les, les fumeurs connaissent bien ça, le petit café clope. Hein, je, je me coule un café, tac, je vais sortir la cigarette. Euh, je suis en soirée, hop, je sors la cigarette. Et donc dans ce cas-là, les déclencheurs, ça va être des moments de la vie. Donc le petit café, la sortie avec les amis, etc. D'accord Ça, c'est ce qu'on appelle le déclencheur. Et le déclencheur, si tu veux, va lancer la routine. Et donc, moi ce que je te propose, c'est dans le temps que tu vas voler, euh, dans ta journée, ça va être justement d'utiliser ça comme déclencheur. Par exemple, si tu dis, tiens, euh, je fais mon ménage, quand je prends l'aspirateur, boum, déclencheur, je mets mes oreillettes et je fais euh, mes exercices pendant que je fais le ménage. Okay quand je monte dans ma voiture pour aller au travail, boum, Déclencheur, je mets ma clé USB ou je connecte mon téléphone euh, sur l'autoradio et je lance mes exercices et je peux faire euh, du coup le travail de ma voix pendant ce temps-là. D'accord Donc là... Je ne peux pas te dire hein, quel va être le meilleur déclencheur pour toi. Il faut que tu trouves euh, quelque chose qui te motive, le, le, bon, euh, le bon déclencheur. Euh, les sportifs, par exemple, utilisent les déclencheurs. Les, les sportifs notamment qui s'entraînent pour les courses longue distance. Donc ces sportifs-là, par exemple, doivent euh, courir tous les jours. Ils doivent s'entraîner. Ils doivent passer des kilomètres dans les jambes. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font euh, Une triathlète expliquait ça. Que, en fait, elle, Qu'est-ce qu'elle va faire elle va, Quand elle va se coucher en fait, le soir, elle va déjà enfiler en fait, sa tenue de footing et elle va mettre ses baskets au pied de son lit. C'est-à-dire que le matin quand elle va se lever, au lieu de mettre ses chaussons ou je sais pas quoi ou de marcher pieds nus dans sa maison, etc., de se préparer, de se laver, etc., non, elle va tout de suite mettre le pied dans ses baskets et là elle sait que boum, c'est le déclencheur, elle va aller faire ses 10 km pour travailler. Donc ça, ça va vraiment être magique pour toi. Je conseille par exemple des fois aux gens qui ont des enfants, ok, quand les enfants ils vont se brosser les dents, boum, déclencheur, pendant qu'ils se brossent les dents, toi tu peux faire 5-6 minutes euh, de routine vocale. Okay? Donc à toi euh, d'identifier quel peut être le meilleur déclencheur pour toi. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire, d'accord Ça serait chouette que la communauté partage comme ça un petit peu les routines, les déclencheurs, les bonnes astuces, comme ça on s'enrichit euh, tous ensemble les uns et les autres. Donc n'hésite pas à partager en commentaire. J'en arrive maintenant euh, au cinquième point, cinquième et dernier point. C'est que si tu n'as pas le temps de travailler ta voix, d'accord Tu vas devoir être beaucoup plus efficace quand tu arrives à trouver quelques minutes pour travailler ta voix. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir changer ta manière de procéder. Travailler ta voix, du coup, ça ne va pas être de chanter. Non. Parce que chanter ton morceau 3 minutes, 5 minutes, ça va, si tu le chantes 3-4 fois, ça va te prendre tout de suite 20 minutes et en réalité, tu n'auras pas travaillé ta voix, d'accord tu auras chanté le morceau, mais tu n'auras pas travaillé ta voix. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à travailler de manière beaucoup plus spécifique avec des exercices spécifiques sur des points spécifiques. Admettons que tu as pour objectif d'améliorer tes aigus. Eh bien, Dans tes petites routines, tu vas faire des exercices pour améliorer tes aigus. d'accord Et donc, Il faut que tu te procures des exercices pour ça spécifiquement. Et tu vas travailler focus sur ce point-là. D'accord tu vas améliorer du coup tes aigus, tes aigus assez rapidement euh, et ensuite tu pourras euh, passer à autre chose. Si c'est le, le volume, si c'est le vibrato, voilà, toutes ces choses-là, tu vas pouvoir les travailler, mais du coup, ça t'oblige d'accord quand on n'a pas le temps à être beaucoup plus efficace dans le travail. Moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert, si tu veux, avec les artistes professionnels que j'ai pu accompagner, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils sont toujours partout à droite, à gauche, très sollicités. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour travailler leur voix, alors qu'en fait leur voix, c'est vraiment essentiel pour exercer leur art. Et voilà pourquoi ben, ils sont assez contents quand je leur donne des routines d'exercices qui sont vraiment très efficaces, très ciblées, parce que ça leur permet vraiment euh, ben, de travailler leur voix même s'ils n'ont pas le temps. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification si tu veux être prévenu des prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin, je te parlais d'exercices efficaces, j'ai mis au point ce que j'appelle les 20 maxi-échauffements. C'est quoi Ce sont 20 routines audio, d'accord 20 routines vocales qui vont te permettre de développer euh, vraiment les bases de ta voix. d'accord Donc, si tu n'as jamais pris de cours de chant, par exemple, ou si jamais si tu n'as jamais vraiment travailler ta voix pour de vrai, ces 20 exercices sont vraiment pour moi l'incontournable à utiliser. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras le lien euh, bien juste en dessous de cette vidéo, dans la description ou quelque part là à côté de moi à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus pour voir la liste de tous les exercices et de tout ce que tu vas pouvoir faire avec. Moi, je te souhaite euh, une excellente journée. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao